Alors, dans cette vidéo, on va faire ces activités, relever le sujet des verbes envers, encadrer le sujet en utilisant c'est qui, ce sont qui, compléter les phrases avec le sujet proposé et compléter ces phrases en choisissant le sujet que convient. Chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Agile Communique TV. Bonjour, mes chers élèves de 4e année primaire, c'est 1, je vous présente votre cahier préféré, mon cahier de grammaire et de communication. C'est une autre façon d'enseigner la langue française à distance. Je m'entraîne à l'oral, relève le sujet du verbe en vert. D'abord, on va lire les phrases. Mami est venue me rendre visite. En silence, les randonneurs gravissaient la montagne. Mehdi a posté une carte pour ses grands-parents. La nuit, tous les chats sont gris. Papa et moi allons souvent courir. Relève le sujet de verbe en vert. C'est un exercice alors. Alors, qu'est-ce que vous allez faire tout simplement Vous allez tout simplement relever le sujet du verbe oralement. Par exemple, mamie est venue me rendre visite. Mamie. On s'élance les, randonne les randonneurs, les randonneurs, gravissaient la montagne. Les randonneurs. C'est la même chose pour Mehdi à poster une carte pour ses grands-parents. La nuit, tous les chats sont engaillés et papa et moi allons souvent courir. La suite de la collection, c'est Mehdi, tous les chats, papa et moi. Alors, Mamie, les randonneurs, Mehdi, tous les chats, papa et moi, ce sont des sujets de verbe. Et venu, à aposté, son et un. Alors, ici, pardon... Encadre le sujet en utilisant c'est qui ou ce sont qui. Alors, je encadre. Je profite pour l'oral. Par exemple, Mouna va à l'école. C'est Mouna qui va à l'école. Je lis d'abord La pelouse est tendue chaque semaine. Hassan II, araignée dur durant 38 ans. Bakar et Hafsa, son frère et sœur. Nous avons gagné le match. Alors, on dit la pelouse, c'est le sujet. Hassan 2, c'est le sujet. Bakar et Hafsa aussi. Et nous aussi. Alors, vous voyez, alors le pronom, le sujet peut être un groupe nominal ou un pronom. Alors, c'est la pelouse qui est tendue chaque semaine. C'est la pelouse. C'est Hazen 2 qui a régné durant 38 ans. C'est Hazen 2. Ce sont Bakar et Hafsa qui sont frères et sœurs. Ce sont nous qui avons gagné le match. C'est la pelouse qui est tendue chaque semaine. C'est Hazen 2 qui a régné durant 38 ans. C'est Bakar et Hafsa qui sont frères et sœurs. Ce sont nous qui avons gagné le match. Alors, pour le neuvième exercice, regardons s'il vous plaît ici. Complète les phrases avec le sujet proposé. Karim, nous, les éléphants et je. Toujours avec je m'entraîne à l'oral. C'est un exercice vraiment formidable pour euh, l'oral. Vive dans la savane, me lève toujours à 8 heures, attrapez la grippe, nous ne pourrons pas venir à ton anniversaire. Alors pour, pour le mot vive, vive dans la savane, alors on choisit les éléphants. Voilà. Les éléphants, euh, vivent, euh, voilà. Les éléphants vivent dans la savane. Me lève toujours à 8 heures, on dit... Euh, je me lève. Ici, je me lève. Alors, je me lève... Je me lève toujours à 8 heures. A attraper la grippe. A attraper la grippe. On dit euh, Karim. Karim a attrapé la grippe. Et finalement, on dit, nous ne, pouvons, nous ne pourrons pas venir dans l'anniversaire. Alors, ce sont les éléphants qui vivent dans la savane. C'est moi qui me lève toujours à 8 heures. C'est Karim qui a attrapé la grippe. Ce sont nous qui ne pourrons pas venir dans l'anniversaire.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 A perdu ses clés. Est-ce que c'est jamine Est-ce que c'est il ou c'est... Ali ou keto Alors, a choisi... Euh, Jamil. Jamil a perdu ses clés. Et chanteront l'hymne national. Alors, chanteront avec correcté, alors... Je sais déjà, c'est pas elle, c'est pas nous, c'est il. Ils chanteront l'hymne national. C'est pluriel Avid. C'est pas jeu, c'est pas ce chanteur mais le panier, le panier est vide. Voilà. Alors c'est facile. Alors j'aimerais, ah non, partir en voyage, c'est pas la villa, c'est J'aimerais partir en voyage. Alors Jamil a perdu ses clés. Ils chanteront l'hymne national. Le panier est vide et j'aimerais partir en voyage. Alors c'est tout pour le moment, j'espère que cette vidéo est vraiment très intéressante pour la plupart des élèves de CMA et d'autres élèves aussi. Alors rendez-vous donc pour d'autres, d'autres, d'autres vidéos de mon cahier de grammaire et de communication et l'entraînement à l'oral.